Bonsoir, c'est C3. bienvenue dans le septième épisode de The Country Side. On, on se retrouve avec moi, SK Spirit, salut à tous, au revoir. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Tu vas construire ton hub intérieur De où de, euh, de, ton, de ton système de storage interne De où De quoi Bah du spawn. Ah oui mmh. mmh. C'est mon gâteau, gâteau. Qu'est-ce qu'il faut fouler il faut Fouler tu gâteau Non Le casse-pas il va disparaître Casse-pas le gâteau They get down! Et donc voilà, on se retrouve le lendemain, il euh, n'y a plus Alban, euh, donc on va euh, un petit peu quand même faire euh, un, la petite construction. Bon alors euh, on va juste euh, un petit peu construire ça là, donc ça va pas être vraiment euh, du gros pitch mais bon en même temps on a, déjà, euh, <rire> on a déjà fait pas mal de trucs dès le début de l'épisode. Euh, donc voilà voilà, et alors ici c'est, euh, si je dis pas de bêtises, euh, l'endroit où je logeais avant. Mais du coup, bah maintenant, ça dépasse là et heureusement, j'ai tout bien creusé et j'ai eu de la chance, ça a pas, ça a pas dépassé dans ce que j'ai creusé. Donc, je suis content. On va un petit peu commencer. On va faire un petit time lapse, bien sûr, hein, avec euh, notre ami Ricord. Euh, et du coup, on va se retrouver, euh, bah, après le time lapse, euh, euh, pour voir un petit peu le rendu. Voilà. Du coup bah là c'est terminé, euh, j'ai fini un petit peu, vous avez vu dans le petit timelapse, on n'a pas fait grand chose pendant l'épisode, mais, euh, enfin, on n'a pas fait grand chose, on a quand même fait ça déjà, et c'est euh, plutôt euh, grand, du coup bah, j'aime bien, ça fait vraiment euh, ouvert euh, tout ça, et ça fait très très boisé aussi, euh, ça fait vraiment euh, bien, euh, on reste un petit peu dans le style de là, même s'il y a peut-être moins de pierre qu'ici, mais euh, j'aime beaucoup le style que ça donne aussi, euh, le sol, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas encore en... comment je le ferai, si je ferai des étages en dessous ou quoi, donc euh, voilà. Mais en tout cas, ça c'est terminé. Ça fait très grand, ça fait très beau. Dites-moi ce que vous en pensez euh, en commentaire. Sur ce, on se retrouve pour euh, le prochain épisode de In the Countryside. Et euh, sur ce, salut à tous, c'était Sky Spirit. Au revoir!